Euh, on va arriver à Reims bientôt, euh, c'est la première fois qu'on va à Reims dans la région de la Champagne, j'espère qu'il y aura quand même du champagne, parce que j'aime bien les bulles et j'aime bien un petit verre, on verra. Et le fait est que l'agglomération la, rémoise, Reims Métropole, euh, subventionne tous les commerces qui veulent mettre leur, euh, leur établissement en accessibilité. Ah ils aident en fait à payer les travaux. Donc dans la journée de l'accessibilité, on a trouvé que le petit plus qui était sympa, c'était de proposer la solution en fait aux, aux responsables des établissements qui nous disaient Mais oui, mais vous comprenez, ça coûte cher de, de faire sauter cette petite marche Et nous, crac, on avait la réponse. Leur dire mais oui, mais Reims Métropole, est-ce que vous êtes au courant que Reims Métropole peut vous aider à financer ses travaux Il y a des fonds spécifiquement pour ça, des demandes de subventions à faire et, euh, et vous allez pouvoir euh, faire vos travaux. Et le tram est complètement accessible. Et <rire> Mais sinon, on a vraiment. Et rentre David Je rentre Ah ouais Porte automatique C'est top Entrez Mmh. Bonjour, mmh. Bonjour. Ah. Certainement, top, ça vous va ici Eh bien, sinon, on commence à le. Tu peux l'ajouter, commencer à l'ajouter et ça se trouve, ouais, ça va si le trouver. Et sinon, c'est parfait, c'est euh, en live. Le recensement en live par un organisateur, euh, bénévole, un excellent. Alors. On va contribuer. Vous avez refait le lieu, c'était une volonté qui sont en accessibilité complète parce qu'il me semble que. Tout à fait, la direction a choisi euh, cette méthode-là pour accéder euh, à tout le monde. Voilà. Voilà. Parce que dans notre activité, euh, nous, notre métier, c'est de recruter des volontaires, mmh. donc des jeunes de 16 à 25 ans qui, dé qui décident à un moment de, de mettre leur vie euh, pendant 9 mois, entre parenthèses, pour euh, se consacrer à faire des actions en faveur de l'intérêt général. Il y, des, il y a des atomes crochus qui sont nés. Euh, qui sont nés dès le début. Je pense qu'il y, y a des atomes crochus qui sont nés euh, qui sont nés dès le début. Je crois même, historiquement, que la première journée de l'accessibilité avait été euh, faite euh, dans, un, dans le cadre d'un partenariat avec Unicité, tout simplement parce que nous, cette action de la journée d'accessibilité, elle a du sens, elle résonne chez nous. Elle résonne parce qu'elle elle correspond exactement à tout ce qu'on croit, à savoir que, euh, par quelque chose de très simple, au final, parce que devenir Jacques Seder, c'est bête comme chou, c'est facile. On peut être très utile. Donc, on va euh, recruter les jeunes avec ce seul critère qu'ils aient entre 16 et 25 ans. Ça, c'est notre seul euh, critère d'accessibilité au, au service civique. On les mettre en scène dès le début, tous ensemble, sur une journée, et avoir à la fin de la journée un rendu. C'est-à-dire que l'utilité de la journée de l'accessibilité, elle ne se mesure pas euh, à la fin du volontariat. Elle ne se mesure pas au mois de juin pour eux. Mmh. Elle se mesure à la fin de la journée, quand on est capable de dire « il y a eu euh, tant de sites qui ont été, été référencés grâce à vous ». Et donc, c'est ça qui est très sympa et qui, qui me plaît beaucoup dans cette journée de l'accessibilité, c'est qu'on n'est pas dans la dénonciation, on est vraiment dans l'action, dans la communication positive. En 2015, on nous dit que tous les lieux doivent être accessibles. Il y a encore du taf, il y a du boulot. On en est loin. Parce que Moi ce que j'aime beaucoup dans la région de l'accessibilité, c'est qu'elle permet aussi des, euh, des rencontres à partir du moment où dans chaque euh, équipe de Jacques Seder, on, euh, on, on a une personne qui elle va rencontrer des problèmes de mobilité et qui va être capable de l'illustrer en direct en disant bah, « ben voyez, moi avec mon fauteuil là je ne passe pas euh, ». Le, le gérant d'établissement ne peut pas le nier. Fait, positif, non. il est... Euh, tu as eu des commentaires ou euh, des personnes qui ont vraiment été touchées par l'expérience euh, Tous. Mais tous les jeunes, ils sont sensibilisés à la fin de la journée.